Dans cette courte vidéo, nous allons vous démontrer deux stratégies d'une utilisation efficiente de l'intégration de la technologie numérique qui suscite l'intérêt de vos étudiants dans un cours magistral. Dans le but que vous compreniez bien l'importance des différentes démarches numériques, nous allons simuler des situations régulières d'une séance d'enseignement magistral où un enseignant vit une situation embarrassante dans sa pédagogie. Par la suite, nous allons vous montrer quelques astuces pour éviter ces situations désagréables et malaisantes en utilisant le support numérique dans votre enseignement. Bonjour tout le monde! Euh, Aujourd'hui, on va parler des syndromes, puis des symptômes, puis différents types de syndromes. On va avoir du plaisir, tout le monde! Puis vous allez voir, on va parler du syndrome de Down, du syndrome du X-Fragile, du syndrome de N.H.T.A.N. On va parler de différents types de syndromes que vous allez rencontrer en déficience intellectuelle. Les amis, c'est très important de comprendre qu'est-ce que la déficience intellectuelle. Vous voyez la déficience intellectuelle ici, quand on parle du syndrome de Down, il y a une DI. Quand on parle du X-fragile, il y a une DI. De l'AIDS, il y a une DI. Bon, il faut comprendre, l'ADI, c'est très, très important. Donc, on va parler maintenant du syndrome du X-fragile. Allez, Nadej, utilise votre portable. Donc, trouve moi c'est quoi le syndrome du X-fragile, Nadej? Alors, le syndrome X-fragile, c'est une maladie génétique qui entraîne le plus souvent un déficit thérapeutique actuel. Wow! Bravo! Maintenant, Dave oui, toi, oui, c'est portable. Donc, syndrome de L'intérêt et la connaissance des étudiants à la technologie sont des forces qu'il faut explorer, car cela permet de créer une interactivité professeur-élève qui valorise leur sentiment d'être un agent actif dans leur apprentissage. Ceci permet également d'éviter le sentiment d'infériorité chez l'étudiant face à l'enseignant. Bon, maintenant, on va parler de la santé mentale. Donc, j'aimerais ça avoir des exemples. On va faire un nuage de mots ensemble. Donc, Geneviève, quand, quand je dis santé mentale, ça te fait penser à quoi? OK, oui, tu dis bi-polarité. Parfait. Jonathan, je n'ai pas compris. Tu peux répéter? Ah, oui, OK. Tu dis anorexie, toi? OK, anorexie, parfait. Ah, oh, OK, Nadège? TCA. TCA, donc on met ça pour toute la conduite alimentaire. Bon, bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire un nuage de mots sur la santé mentale. Donc, je vous invite tout à aller à mots.com, puis vous mettez le mot « À quoi vous fait penser la santé mentale ?» On y va. 1 2 3 go, c'est parti L'utilisation du numérique dans cet exercice permet de gagner un temps précieux dans le cours, faire participer tout le monde sans gêne, anonymiser les réponses de chacun. Ça pourrait être utile sur des sujets sensibles. C'est bien le numérique, mais il faut avoir un juste milieu, car une surutilisation des apports numériques dans le cours peuvent nous faire perdre les bénéfices du présentiel.